comme ça pas euh, C'est oui. <rire> mais... ouais, fou les bouchons qu'il y a. Mmh J'ai dit c'est fou les bouchons. À côté c'est libre, il n'y a rien. Il y a et là, un peu là... Un y a en fait, ça... Euh, ça me ralentit aussi pas en fait. en fait, le choix <rire> ça trace quoi, mais tu perds du temps comme ça hein? nous quand on est parti c'était à cause de, il y avait des travaux hein? il y avait des travaux sur l'autoroute ça ralentissait mais sinon